Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet qui est à euh, Jack Chain, euh, qui est les chaînes d'énergie. Déjà, un petit mot sur les formes alors on a parlé des différentes formes d'énergie. Hein, Souvenez-vous, euh, c'était ici. On avait vu qu'il y avait six grandes formes d'énergie, hein, chimique, thermique, électrique, lumineuse, mécanique et nucléaire. Et en mécanique, on avait distingué, euh, on avait distingué ici l'énergie cinétique euh, et l'énergie potentielle. Euh, et tous les objets, enfin la plupart des objets, pas tous en l'occurrence, euh, ici étaient des convertisseurs. Hein. Par exemple, on pouvait voir que euh, notre allumette ici, euh, c'était une énergie chimique, hein, celle, du, celle du bois qui la constitue et du, du bout souffré à l'extrémité. Et ça allait être converti, en fait, quand on, on gratte cette allumette, on initie la réaction chimique et cette énergie chimique euh, allait être convertie en énergie euh, thermique. Pardon, c'est là énergie thermique. Et puis un peu d'énergie lumineuse aussi, même si ce n'est pas le but premier de l'allumette. Euh, et on avait par exemple une bouilloire ici. Bah très simplement, la bouilloire, on lui donne de l'énergie électrique et elle va nous fournir de l'énergie thermique. Elle va nous chauffer notre eau. Voilà, donc on avait tout un tas de tout un tas de différents euh, de différents convertisseurs. Allez, un petit dernier. Le convertisseur, ici, on a un ventilateur. On lui fournit encore de l'électricité. Et lui, cette fois-ci, il nous fournit une énergie mécanique du mouvement des hélices et donc de l'air. Ok, ça c'était euh, les différentes formes d'énergie. Euh, donc nous, on va s'intéresser à la fois, euh, il va falloir qu'on fasse une distinction entre ces convertisseurs euh, qu'on a étudiés sur le slide euh, précédent, et euh, les réservoirs d'énergie. Hein. Donc on connaît nos formes d'énergie, on a identifié les convertisseurs, et euh, ces convertisseurs vont permettre tout simplement de passer d'un réservoir à un autre. Vous avez un réservoir d'énergie, votre convertisseur va puiser dans ce réservoir et fabriquer, alimenter un autre réservoir d'énergie à partir de ça. Euh, ne pas oublier que l'énergie se conserve, okay c'est-à-dire que si il a attrapé l'énergie quelque part, elle va repartir ailleurs, elle ne disparaît pas. Euh, il peut y avoir des formes d'énergie dissipées, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas l'énergie que vous avez euh, voulu utiliser, euh, mais une partie de cette énergie va partir en chaleur, en lumière inutile, en mouvement, hein, en mouvement de l'air, ne... etc. Alors on va prendre un petit exemple simple. Une éolienne. Euh, on va prendre une éolienne et on va essayer de s'intéresser à la chaîne énergétique de cette éolienne. Alors, par exemple, euh, quel est notre réservoir d'énergie Quel va être notre réservoir d'énergie ici ben, Le réservoir, ça va être le vent, tout simplement, un réservoir d'énergie mécanique. Donc Je le fais sous la forme d'un carré. Je ai, euh, il n'est pas très carré, mon carré. Je ne l'ai pas précisé ici, mais très important. Réservoir, on va mettre ça sous forme de carré ou de rectangle. Convertisseur, on mettra ça sous forme de rond ou de losange. Okay, pour bien distinguer les deux dans notre schéma. Donc là, on a ici un réservoir d'énergie mécanique, le vent, qui va alimenter, euh, qui va faire bouger notre éolienne. Donc notre éolienne, ça va être notre convertisseur. Okay, je vais la mettre, euh, bah je vais changer aussi de couleur du coup, éolienne. Alors, je vous rappelle qu'à l'intérieur d'une éolienne, on va trouver quoi On va trouver... Hop, comme ça. À l'intérieur de notre éolienne, on va trouver à la fois une turbine et un alternateur. Euh, donc au final, ce qu'on va alimenter, c'est un, euh, un réservoir électrique. Okay ça va être le, bah, le réservoir électrique, le courant euh, qui va alimenter euh, la, la, ville, la ville voisine par exemple. Donc ici, on a un réservoir d'énergie sous forme électrique. Et, et on va avoir euh, notre, toute l'énergie qui a été communiquée par le vent ne va pas être nécessairement transmise convertie sous forme d'électricité on va avoir nécessairement des pertes alors on peut, on pourrait mettre ça euh, soit on peut tout simplement dire que c'est une énergie dissipée hein, une énergie qui a été perdue après on peut regarder un petit peu le détail mais euh, sous, quelle forme elle, elle, sous quelle forme elle va être dissipée bah, il peut y avoir euh, de l'échauffement hein, des parties mécaniques euh, bien sûr euh, au niveau de l'alternateur hein, tout ça, ça va, ça va chauffer un petit peu de l'usure mécanique euh, sur les pièces et, euh, également euh, voilà et puis euh, le, le mouvement de l'hélice va aussi lui-même provoquer des turbulences dans l'air donc c'est une énergie mécanique qui n'est pas réutilisée euh, non plus derrière voilà donc euh, le, le, type, le type de, de chaîne énergétique qu'on peut avoir alors ça peut bien sûr euh, aller sur des choses euh, un petit peu plus compliquées si on s'intéresse euh, par exemple à une centrale nucléaire on pourrait alors euh, rapidement, on va partir quoi on va partir d'uranium, l'uranium pour nous ça serait quoi ça serait une forme d'énergie nucléaire, donc c'est un réservoir, euh, il va y avoir une réaction de fission euh, au niveau du réacteur on va dire. Alors le réacteur, ça serait notre convertisseur d'énergie, donc je le mettrai sous la forme cette fois-ci d'un rond. Euh, notre réacteur, il va en faire quoi Il va transformer ça sous forme d'énergie thermique, hein, ça va chauffer beaucoup. Donc ça, c'est un réservoir d'énergie thermique, donc je fais un carré. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir après Cette chaleur, on va l'utiliser pour faire bouillir de l'eau, pour provoquer de la valeur, pour euh, avoir une énergie euh, mécanique cette fois-ci hein, et faire tourner une turbine. Donc on va avoir une turbine ici qui va transformer notre énergie thermique, hein, ce, euh, la vapeur produite, et, euh, en une énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est ce qui va être produit. Donc ici, on a encore un convertisseur qui nous a transformé une énergie, mécanique, une énergie thermique en énergie mécanique. Et derrière, on va avoir l'alternateur l'alternateur, comme sur votre alternateur de bicyclette, enfin sur les anciens vélos, la dynamo, qui permettait de convertir le mouvement, la rotation du galet qui frotte sur le pneu en électricité. Là, en cette énergie mécanique, l'alternateur va nous transformer ça en énergie électrique, en électricité. électricité. Hop. Donc On voit ici comment euh, les différentes formes d'énergie Hein, les différentes formes d'énergie. On va avoir un réacteur qui va puiser dans ce réservoir pour alimenter ce réservoir, puis la turbine va puiser dans ce réservoir pour aller dans ce réservoir, etc. Et l'alternateur va puiser dans ce réservoir pour aller dans ce réservoir. Bien sûr, euh, c'est un schéma euh, simplifié. Il va y avoir des, de l'énergie dissipée à différents stades. Hein, toute l'énergie thermique euh, du réacteur n'a pas été transformée en énergie mécanique. Hein, on pourra voir euh, ici, on va avoir par exemple, euh, je pourrais utiliser des flèches plus petites pour tenir compte euh, de, de la quantité d'énergie qui a été perdue, mais on va avoir par exemple un échauffement euh, de la rivière ou de la mer qui en général, euh, qui sert justement de euh, de, cooling, de, de, de réfrigérant pardon, qui permet de ramener en fait sous forme liquide euh, l'eau qui s'est évaporée hein, parce qu'il y a un, un cycle à chaque fois on veut recondenser l'eau, la réévaporer dans le réacteur etc. au niveau du circuit primaire donc on a besoin d'une source froide et c'est en général la mer ou la rivière donc voilà là sur un, un, un cas d'une centrale nucléaire à quoi ça pourrait ressembler euh, rapidement hein. donc au final il faut bien identifier les différentes formes d'énergie la distinction ensuite entre les réservoirs d'énergie et euh, les convertisseurs d'énergie euh, et puis après vous allez pouvoir représenter ça euh, donc représenter votre chaîne énergétique euh, souvenez-vous un, un rectangle pour les réservoirs un rectangle réservoir ça peut vous aider à mémoriser ça et un rond donc pour les euh, pour les convertisseurs euh, voilà pour ces chaînes d'énergie